Chers traders et investisseurs, lundi 6 juillet, bonjour. Alors les marchés montent fortement en tout début de matinée de cette semaine grâce à une clôture en fanfare des bourses chinoises. Mais soudainement, à l'ouverture des marchés actions, un peu après 9h, les marchés ont perdu 1% sans raison. Puis ils se sont rattrapés en fin de matinée. Donc cela veut dire ni plus ni moins que les marchés restent nerveux nous naviguons toujours à vue. Nous ne serions pas surpris que le DAX retourne voir ses 12 910 points qu'il avait atteints début juin, mais ce sera sans nous. Nous ne croyons à rien dans un tel marché. Nous aurons très bientôt les premiers résultats des sociétés américaines du deuxième trimestre. Ce sera très édifiant. Nous verrons bien comment cela se passera. Dans ce contexte, pour notre part, nous avons été assez actifs, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 4 belles médailles, espérant un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.